Amen. amen. Alléluia. Amen. Oh, amen. Amen. Nous allons aborder une autre partie du culte. Nous allons adorer Dieu. Oh, amen. Amen. Nous avons dans nos allées et retours. Aucun mal ne nous est arrivé. À Sa main forte nous a soutenus. Les gens sont tombés à nos côtés. Il y a des gens qui sont morts devant nous. Il y a plusieurs mal qui ont atteint plusieurs. Nous. Mais nous, aucun mal ne nous a atteint. C'est donc. La grâce, c'est l'amour de Dieu. Celui qui, qui nous a aimé, et nous a fait grâce. Il nous a donné la vie que nos âmes l'adorent ce matin. La Sœur Esther va nous diriger en cette adoration. Elabena, no, if Kumela. Ne just suboff your gun. Odena Bubenchi Oak Blona, New York at Wolla, fear. Blona, a messy one yellow Hallelujah. Nye m'e ponu yokata a a a a Ja-ji, ta-fou, ma belle oubonie, ji Américain, a pas Jesus, saw a fiawty. Jesus, a of in the and come and souliers jeungis mes mi oku eh mi be ah, yikona, ou tu es à l'œuvre éternelle pour la vie de ton peuple de, pour la vie de ton homme hey, Celui que tu as fait voyager Tu l'as fait voyager, fait voyager dans la grâce Et, tu ak -bena et à, merci à toi, Je suis à l'œuvre Je suis à l'œuvre à nous allons nous faire. Nous allons nous faire. Nous allons nous Nous nous allons recevoir les Nous Amen. Mais témoignage est vibrant, Les témoignages vibrants, Amen. Amen. a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 <muché> Et va va tout okay, Il va tout dire. Il va tout va Il va Il Il ce matin, le frère était content de remercier le Seigneur Jésus, celui qui l'a guéri des maux de cœur. Il dit qu'à l'âge de trois ans, il a commencé par souffrir d'un mal de cœur. Et ce mal en question a duré 15 ans. Et il y a de cela deux mois, il est venu dans le camp de prière ici par la prière. Le Seigneur Jésus l'a guéri par ses mots de cœur. Oh, amen. Amen. Amen. Oh, amen. amen. Eh bien, il Amen. Il dit qu'il est venu visiter sa maman qui est dans ce camp de prière. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur Jésus l'a guéri de ses maux de cœur. Peu importe l'ampleur de ta maladie ou bien la durée, dans ce camp de prière, et cette matinée spécialement, jusqu'à la fin du culte, le Seigneur Jésus fera encore de nouvelles choses dans ta vie aussi. Amen. Amen. Bien, de Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Près, près, près, près, là. Alléluia. Je remercie le Seigneur ce matin mm -hmm. parce qu'il a fait de grandes choses dans ma vie. Mm -hmm. Si je pense à faire quelque chose de 33 ans que je me suis mariée, au moment où j'ai mis le pied dans le foyer, c'est la maladie. J'ai souffert avec la maladie des, des, des morts-nés, des prématurés, des années. Et je suis toujours dans les mains de l'Éternel. Et cette année, l'année passée, je suis venue à la montagne pensant que je vais rencontrer l'homme de Dieu en mes mains, au retour, Dieu a fait. Et cette semaine, j'ai dit que je vais venir. Je suis venue ici le mardi. Le mardi, j'étais là. La nuit, je me suis couché. Vers 2 heures du matin comme ça, je voyais quelqu'un qui est venu, un homme qui est venu. Et je vois que j'ai mis le moussiquet sur mon lit là. C'était acheté de sang. Et je dis... Pourquoi ce sang-là Et cet homme-là voulait tenir mon pied. Et j'ai dit au nom de Jésus. Et il tenait toujours. J'ai dit au nom de Jésus et il m'a relâché. Et je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé, j'ai combattu. Et j'ai su que je suis venu pour mes fardeaux. Il veut m'arrêter. Non. Pourquoi Parce qu'on a fait les analyses. Ce que le scanner a démontré, de la tête jusqu'à la plante du pied, je ne suis plus une personne. C'est ce qu'on a révélé. Quand on a dit ça, j'ai dit que Jésus me voici, c'est toi qui peux me guérir. Et quand je suis venue ici, je ne dors pas la nuit. Quand il fait nuit, je me couche vers minuit, je me réveille jusqu'à 4 heures du matin. Et ce temps-là, c'est les cauchemars. Les cauchemars, les prières, on a fait fatiguer. Et maintenant, Et maintenant quand je suis venu le mardi, le lendemain, j'ai programmé qu'à 3 heures, je, me réveille, je vais me réveiller. Je me suis réveillée ici à 4 heures moins. 4h moins 5 comme ça, j'ai dormi même jusqu'à oublier. Mm. La nuit que je me réveille à midi, à minuit là, je me suis réveillée à 4h. Et je loue le Seigneur. Et Maintenant tu dors bien. Je dors bien. Mm. et le, euh, le, avant, Hier matin quand je me suis réveillée, je ne me sentais pas bien. Tout mon corps, les marques que je sentais là, et même quand je quittais là, je tenais. Le, le sachet de produits avec moi. Les médicaments. les médicaments. Parce que chaque temps, je dois avaler. Et maintenant, après la Quand première. je suis venu ici, depuis mardi jusqu'ici, je n'ai pas pris un comprimé. Amen. Le, je me porte bien. Amen. Je me déplace. Parce que le scanner a révélé que je ne peux pas m'abaisser. Je ne peux pas faire tant. Quand je suis venu ici, je balayais, je m'abaisse, je balais, je fais tout. Et hier matin, quand je suis sortie avec les douleurs, je, je me suis réveillée, je dis, oh Jésus, pourquoi encore? J'ai programmé de quitter aujourd'hui. Est-ce que je vais ramener cette maladie-là, là où je viens, Il va, je vais la ramener avec mes bagages? Dans sa miséricorde et son amour, à l'endroit de son peuple, mais une fois encore à cœur à son serviteur, l'évangéliste Paul nous d'organiser un programme de jeûne et prière qui aura lieu du mardi 30 août au dimanche 4 septembre 2020. 2022, TM, Zacharie 8, verset 23. Ainsi parle l'Éternel des armées. En ces jours-là, dix hommes de toutes les langues des nations saisiront un chuf par le pan de son vêtement et diront, nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Le Seigneur s'est apprêté pour faire de votre vie un grand témoignage. Venons donc à cette rencontre de guérison, de délivrance, de bénédiction et de restauration, car l'Éternel va encore faire descendre sa gloire sur nos vies. Le serviteur de Dieu nous dirigera dans cette séance de jeûne et prière dans le camp selon le programme. Mais avant d'avoir la maturité spirituelle tu dois traverser des épreuves. Mardi soir, enseignement et prière de 18h à 21h. Du mercredi au samedi, jeûne et prière de 9h à 12h et de 18h à 21h. Dimanche matin, de 8h à 10h, enseignement et prière. Dimanche soir, de 15h à 18h, enseignement et prière sur la radio JVA. Nous serons en direct sur notre page Facebook et compte YouTube intitulé Évangéliste Paul Dogi nous m'envie. Notez bien, nos bus seront disponibles le mardi et le jeudi de 6h à 14h dans nos annexes Jésus la solution suivante, à balaé pédogan derrière la gare routière il y en a petit à petit top à coin jackblé en face du CMS pour toute information veuillez contacter le secrétariat du camp de prière sur le plus 228 90 95 44 52 ou le 97 71 24 21 soyez béni Mama, do na fadu na doji do de la roue à tu le et ni à fâne que tu de le tri a c'est que de les et toi si blober allez j'ai ou à c'est un de kafa ou tu gardes a la c'est ma la la à on a souda non do yo ya y'a y'a peu de de de de temps, c'est ide peu de temps, c'est un peu de ga c'est Toi peu de Ide c'est un peu de temps, c'est un peu de temps, c'est un de temps, c'est un de temps, c'est un peu de temps, c'est un de temps, gade un de temps, c'est un peu de temps, c'est un peu de temps, c'est peu de temps, c'est le peu de temps, peu de Chao, la acquale, le petit à petit, le petit à le petit le petit quand ils sont venus dans les camps de prière avec certains sujets, Jésus leur a accordé la solution. Et ce matin, on recommande de remercier le Seigneur en leur faveur. Amen. Kande. Réponds Amen. Alléluia. Amen.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 That's all Quoi de nafa je ne pas de tout, je ne fais tout, je ne de tout, je a fais de ne de tanya le ne fais pas de tout, je ne fais je ou to to la maturité spirituelle tu vas traverser épreuves. nous gade, il saga Kuda, il est même là. gade nous il est gao. de Godo nous faisons gâteau, il est de Godo le Les radios les Facebook play youtube les l'évangéliste Paul dogin movie vie les miens qui sont en vie les un qui sont en vie les les miens qui sont en vie les miens sont en vie les miens qui sont en vie les miens qui le en vie les miens qui For the cake, bluff for and bluff for the cake. Will you hear me? I miss you see, yeah. Fifila. Oh, amen. Ela benu you, Mount Delemia. I got to cook you. But who got your dummy? Tala Mutia Maul is at your subola. America was Siamina Dare et Toyaji. Hey, what an college you been on? Soubala, Noumavi, oh, the patty the si notre dieu miéda bénaw Nous te remercions miédo ôr dieu nous t'exaltons wu oh, ka ye Oh konuka ô ta ta é yesu ye miéda bénaw Y'a puis Swag Ben Howard shatara baba samaboli ondo robo sarabaya taraba ondo robo sarabaya Oh, wo ka ta ta L'heure a sonné afin que tu parles encore depuis la nuit des temps. C'est l'homme que tu utilises. Papa Père, il t'a plu. Afin que tu utilises la moindre de tes couples. Donc, cela ne veut pas dire que nous sommes bons Amen, bébé, Mais c'est à cause de Père, nous nous abandonnons entre tes mains Nous y voici Elle, tu, tu, tu veux nous utiliser Utilise-nous Ton peuple est à l'écoute tu cela passe par nous Et nous parle leur -le. Amen Amen Amen. Dia mele le dana Je remercie Dieu ce matin. Ehé, mégalakbe. damna apenonye. Bakpe osofo. Bakpe ham me ga ham deda. Subola yokata. Missionnaire yokata le megbe, Ehé ou le edwaji. Bon rafii. Afé toklo mi klo boba. Dola ngou par le biais de Jésus Christ ce matin, je remercie le Seigneur pour la vie de mon épouse, les pasteurs, les missionnaires, les diacres, les diaconaises les ouvriers, ouvrières qui assumaient l'intérim lors de mon voyage et le Seigneur m'a encore amené en paix. Je remercie le Seigneur pour leur vie. Mais tout est -ce que... Mais Par le biais de Jésus-Christ ce matin, je souhaite la bienvenue aux anciens de la maison de ce camp de prière et aux nouveaux qui sont arrivés ce matin afin de célébrer le culte dominical avec nous. Et c'est une grâce pour moi Est qu'on l'a dit plus haut, tout de suite, lors de la présentation. La grâce de Dieu m'a conduit. Il y a environ deux semaines, j'étais aux États-Unis. Par la grâce de Dieu. Amen. Le Seigneur m'a conduit par tous les lieux. Où oh, j'ai sillonné, et me voici encore au pays en paix. Je Je remercie Dieu des Osafoyo Togo Pour président, Pour... le comité je passe par le biais de Jésus-Christ pour adresser mes mots de remerciement à, à toute l'association des pasteurs togolais résidant aux États-Unis, leur comité, leur président. et qui m'ont invité la lettre d'invitation afin que je sois là pour un séminaire des hommes de Dieu suivi de prières. Et par la même occasion, d'autres églises aussi en ont profité. Je passe par le bien de Jésus-Christ pour leur adresser mes mots de remerciement. Alléluia. Amen. Et je suis venu à la mia de tous les amis de l'Amérique. Je suis venu à la maison de l'Amérique. Je suis Les filles de l'Amérique sont venues se la maison une fois encore ce matin, j'adresse mes mots de salutation et de remerciement à toute la diaspora togolaise résidant aux États Unis ceux-là qui nous avaient réservé un accueil chaleureux, ceux-là qui étaient avec nous lors du ministère, il y en a qui ne sont pas venus, mais qui ont suivi le ministère en ligne. Je passe par le biais de Jésus-Christ ce matin pour leur adresser mes mots de remerciement et de salutation. Et je n'oublie pas, pas également et tous ceux-là qui résident dans des pays de l'Afrique ou de l'Occident, excepté les États-Unis, qui ont aussi pris part à ce programme. Et c'est une joie pour moi ce matin parce que le Seigneur m'a encore ramené au Bercaï en paix. Et cette matinée dans la continuation Nous allons écouter la parole de Dieu Et après prier Humblement prenons nos Bibles Et lisons le message de ce matin dans Genèse Et à André Bla Genèse chapitre 27 verset 40 Et après nous allons également lire le chapitre 22 verset 20 Chapitre ah, okay. 32 Ok chapitre 30 Et tabla et tovo et Le chapitre qui blavé vont après nous allons lire le chapitre 32 verset 27. Mais des coucou miah la defeb bible koko to me. Bible black blobena. Oui anyo et asubo novio. Kene elevblem la avec des avec des effecto kutila le wo kodi. Amen. Miah la et tabla to vo et ve. Peux-je cibler devant André? Aye, on chulak bonne bénah de assilengue elabena agu lejjem que et don bénah nyema de assileng nyemele assidegele muo negbeko na yiram. Ami, amen. Amen. Lisons dans Genèse chapitre 27 verset 40 Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère Mais en errant librement ça et là Tu briseras le joug de dessus ton cou Amen Genèse toujours chapitre 32 verset 27 Il lui dit « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car... » Ok, nous commençons plutôt au niveau du 26e verset en français. Il dit, « Laisse-moi aller. » car l'aurore s'élève et Jacob répondit je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni amen. amen Précieux de Dieu, dites Amen Amen Amen Le thème de mon message est intitulé Lutte afin d'être débarrassé de tes souffrances. La lutte est le thème de ce message. Le texte que nous venons de lire et le premier texte que nous avons lu dit Tu seras nourri de ton épée. Et tu seras asservi à tes frères. Tu n'as pas le là. Mais. adé des effets. C'est le côté Mais en errant librement ça et là. Tu briseras son joux de dessus ton cou. Amen. Amen. Moi, j'aimerais dire que nous devons dire le texte que nous avons lu nous parle d'une famille et qui est-ce qui parle ici et à qui s'adresse la personne et on s'adresse à quelqu'un ici dont son papa a aimé et la Bible l'a nommé Esaü. La Bible nous déclare Abraham, Isaac. que c'est Abraham qui est le père d'Isaac. Et Isaac est le père de Jacob et d'Esaü. Et Esaü et Jacob sont des jumeaux. Leur maman est Rebecca. Et Dieu avait béni cette femme Malgré qu'elle n'avait pas eu tôt d'enfants Elle a passé 20 ans de vie conjugale Avant de faire des enfants Les enfants qu'elle avait faits étaient des jumeaux Alors les jumeaux étaient Esau et Jacob Dieu a parlé à l'entame que le, le Benjamin sera l'aîné de l'aîné normalement. Le, le Benjamin sera grand sur l'aîné. Et en vérité, et c'est à sa maman que cela a été dit. Lorsque les deux ont commencé par grandir, et Saül était chasseur. Et son frère Jacob était un éleveur. Leur papa était fort riche. Parce que la Bible a parlé d'Isaac que Dieu l'avait béni. Et sur le territoire des habitants de Guérard. Et il était dans l'abondance. il avait des bœufs. Et il avait des chameaux. il possède des brebis. Et Et cette troupeau était incontable et Isaac avait des bergers qui prenaient soin de ses troupeaux. Et son, son enfant Jacob aussi était éleveur. Mais Isaac. ne manquait pas d'animaux. mais et Isaac aimait consommer des gibiers. Et bien son enfant Lui il aime aussi aller à la chasse Dans une année donnée On dit Isaac était dans la cécité Isaac ne le voyait plus bien alors, En réalité quand ton âge avance et tu deviens vieux ou vieille Alors si tu ne deviens pas sourd alors tu deviendras aveugle ou bien tes dents vont finir dans ta bouche ou bien tes membres inférieurs seront affaiblis et Isaac n'est pas tombé malade d'une maladie dangereuse puisqu'il devient vieux au fur des années ses yeux n'arrivaient plus à voir bien un jour et il a appelé son fils aîné, qui est le chasseur, et qui lui prépare à manger. Il dit, je t'en prie, je voudrais que tu me prépares un mets. Je suis vieux. Je vais quitter bientôt cette terre. Je vais consommer ce mets afin de te bénir. Alléluia. Amen. Oh, mais coucou, alléluia. Amen. Après avoir mangé ce mets, je vais te bénir. Et en vérité, son enfant a donné son approbation. La non, maman, non, Leur maman avait appris de cela. Elle a dit non que cela ne va pas avoir lieu. Lorsque Esaü s'est rendu dans la brousse Pour chasser le gibier En ce moment sa maman a dit Leur maman a appelé Jacob et lui a dit Ton papa vient de dire quelque chose à ton frère Et il veut bénir ton frère aîné Pour cela va saisir deux chèvres Ou deux prébis tu viendras les tuer et je vais préparer un bon repas que tu iras présenter à ton père. Et quand tu vas lui présenter ce mets, il va te bénir. Avant le retour de ton frère aîné, le Benjamin a dit non. Mon papa reconnaît bien ma voix. Et il sait bien que moi je ne suis pas poilu. S'il reconnaît que ce n'était pas celui qu'il veut bénir. C'est là que je dis souvent. il y là. Et on hein? a passé ça. a alors, si on dit que Jacob est un homme violent, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas la vérité en lui. Jacob a été clair vis-à-vis -vis de sa maman, mais c'est sa maman qui l'avait corrompu. Eh bien, Et il dit, je sais ce que moi-même je vais faire, dit sa maman. Je à et je vais couvrir tes bras de la peau des animaux que tu vas tuer. Et je vais également couvrir ta poitrine de la peau de ces animaux. Après t'avoir préparé le là. Et si tu rends, tu te rends vers ton père il te questionne Tu vas lui présenter ton bras qui est couvert de poils Puisque ton papa est encore aveugle, il va passer sa main sur ton bras et Il saura que c'est vraiment celui qu'il veut bénir. Et il va te bénir. Le jeune homme est allé faire ce que sa maman lui a dit. Et il a présenté le repas, le maire à son père. Et ce que sa maman a fait, et puis Chapitre 27, verset 15-16. Il a dit Il faut valise. Alors si vous lisez un peu dans Genèse 27 verset 15 à 16 vous allez voir que leur maman est allée prendre le vêtement le plus cher de son frère et apporter cela à son Benjamin. Et il a demandé à ce qu'il aille vers leur papa dans cette tenue, afin que son papa ne reconnaisse jamais que c'était lui le Benjamin qui est là. Et en vérité, Jacob a porté la tenue de son frère aîné et Esaü. Mais je me suis dit que si Esaü revenait de la chasse et découvrait que son frère, le Benjamin, avait porté sa tenue, la querelle qui aura lieu dans la maison sera inséparable. Elle a béni Parce que... C'est sa maman qui est allée ouvrir la valise de son frère aîné et lui a apporté sa tenue, son vêtement le plus cher. Et ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Et il est allé présenter le mets à leur père. Le frère aîné. Amen. Et à Lui, il était encore dans la brousse en recherchant le gibier qu'il doit tuer. cela fait tellement triste de l'histoire des Sahû. Pourquoi Il y a longtemps que leur maman ne préparait plus à manger à leur père Et Jacob aussi ne lui préparait pas à manger C'est Esau le fils aîné qui allait tuer des gibiers Et revenait à la maison préparé à manger à leur père Voyez Lorsque l'heure a sonné Et qu'il était question de bénédiction alors cette bénédiction lui sera échangée et en vérité il était dans la brousse il a tué le gibier le temps de revenir à la maison son petit frère avait déjà reçu les déclarations de bénédiction de son père et il a présenté maintenant son maître à son père et le papa disait que la voix ressemble à celle de Jacob et Il a répondu non papa, c'est moi et Saül. Le papa reconnaît ses enfants par leur voix Je m'embête aussi Amen L'éternel reconnaît ta voix parmi ses enfants ici-bas il est le dieu qui reconnaît ses enfants par leur voix écoutez le monde entier invoque le nom de dieu ce matin et il est le seul unique dieu il a deux oreilles mais il écoute la voix de tout le monde ici bas quel est cet homme qui sera vaillant comme ça il a comme toi et moi mais le monde entier l'invoque ce matin les gens les de certaines personnes ailleurs nous dépassent largement et le seul sera invoqué par, par ces personnes que le monde adressera ses soucis à lui mais il va écouter les soucis, les et paroles de tout le monde il est le Dieu qui surpasse tous les dieux. Et il écoute en toutes les voix possibles. Ou bien il comprend toutes les langues de ce monde et il reconnaît chacun par sa voix. Ce matin, il écoutera ta voix. Le ciel va écouter ta voix ce matin. L'éternel va écouter ta voix. Aidez-moi à déclarer Amen. Monsieur, Écoutez, quelque chose s'est passé. Et lorsque le papa a dit que ta voix ressemble à celle de sa rue, il a envoyé son bras et a dit Non, papa, c'est moi, Essaül. Et, et, et le papa le a, a, a passé sa main sur son bras il a constaté qu'il y avait des poils sur son bras. Il s'est dit Vraiment, c'est Esaü. Je me suis dit. Que les poils d'une bête sont différents des poils d'un homme. Mais la cécité est une mauvaise chose et une mauvaise maladie. Je ne sais comment est-ce qu'a été leur ruse et ils ont couvert son bras de peau d'animal et lorsque le papa a dit oui que vraiment c'est Esaü il a aussi présenté sa poitrine et en effet le papa a passé ça mais sur sa poitrine sa poitrine était également velue il a dit non c'est vrai mais la voix me ressemble à celle de Esau. le papa l'a encore répété mais mais les actes sont semblables à ceux de Saïd. Parce que j'ai constaté que tu es poilu. La prière a été faite sur lui. Hey.